Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en Normandie à la découverte des métiers du notariat qui recrute. Maintenant que j'ai trouvé mon bien, que je l'ai fait financer, aujourd'hui c'est le grand jour, je passe devant le notaire et je vous emmène découvrir le métier d'Hélène et Émeric. Allez, suivez-moi Bonjour Émeric. Bonjour Géry bah écoute, Je suis ravi de faire ta connaissance, je suis venu finaliser mon dossier et découvrir ton métier de notaire. Écoute avec grand plaisir, suis-moi. Merci. Bon alors Émeric, explique-moi en quoi consiste ton métier de notaire, ça veut dire quoi passer devant le notaire. Alors mon métier avant tout c'est d'écrire des contrats. Les personnes passent des conventions entre elles et je finalise en fait cette convention en l'écrivant en termes juridiques de manière à ce qu'elle soit on dit opposable à chaque personne qui a signé ce contrat. Okay. C'est-à-dire que ce contrat va les lier et d'une manière oh aussi forte qu'une loi toi qu'est ce qui te plaît dans ce job moi ce que j'aime avant tout c'est de rencontrer des gens et des gens très différents car dans mon métier je peux très bien passer d'une succession à une vente et dans une vente ça peut être un appartement pour des primo-acquéreurs comme la vente d'un immeuble entier pour un investisseur okay. donc c'est vraiment varié dans les rencontres et ta formation, ton parcours pour en arriver là aujourd'hui Après un bac littéraire, j'ai fait cinq années d'études à la fac de droit de Caen pour obtenir à l'époque un DESS de droit notarial. Okay. Puis j'ai travaillé pendant deux ans dans une étude pour être formé. J'ai eu la chance d'être très bien formé, ce qui m'a permis d'aller ensuite travailler quelques années à Paris avant de revenir dans ma région d'origine pour okay. m'associer. Ouais, et, donc, et ici, on est dans ton étude Et ici, on est dans mon étude depuis 15 ans. Waouh Et combien de personnes travaillent 43 ici 43 personnes travaillent ici, avec 4 notaires à Caen, plus 2 personnes et un de mes associés à Paris depuis un an, car nous avons eu la possibilité de créer une étude à Paris. Ok. Et ça veut dire quoi pour toi être notaire aujourd'hui Avant tout, essayer de concilier les gens. C'est vraiment le but ultime de, de mon métier, c'est de les mettre d'accord et de trouver... Euh, donc des compromis entre eux, euh, de manière à ce que le contrat ensuite s'exécute bien et à ce qu'il y ait le moins de procès possible. C'est vraiment le but de mon métier. Ok, toi tu es plutôt en ville, hein, c'est ça okay. Mais si moi je veux exercer demain euh, à la campagne, au vert Il n'y a aucun problème, il y a des notaires urbains comme des notaires ruraux et tous font euh, des actes euh, similaires. Donc euh, je t'invite à aller voir euh, Hélène à la faire ah, bah, écoute, Merci beaucoup Émeric. Merci. je te laisse dit. bosser. Merci beaucoup. Bonne journée, salut. aussi. Merci. Salut. Merci. Oula, je suis bien dans la campagne normande là, mais je ne vois pas Hélène. Allez, ah, notaire, me font tout faire. Salut, Géry. Salut. Bienvenue dans l'Orne Merci. Voilà, je sors chez les clients et je t'emmène à l'étude. Eh bien, merci, je suis ravie de découvrir ton étude et puis surtout ton job. Alors, explique-moi ce que tu aimes dans ce métier. Ben écoute, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'être le témoin-clé de tous les événements de nos clients dans leur vie. Les moments importants, les acquisitions, les ventes, les, les mariages, enfin bref, tout ce qui peut être... Euh, déterminants dans leur vie. T es au courant de tous les petits secrets de famille, c'est ouais, ça Oui, tu vois, voilà. comme un médecin de famille, nous, le notaire de famille, on est aussi informé de beaucoup de choses. Et donc toi, tu as choisi de bosser ici à la campagne, ouais, c'est ça Oui, j'ai voulu rester dans le lieu de, de mes origines et j'y suis bien, j'y suis restée et ça ne m'empêche pas d'aller partout en France si les clients nous demandent de, de les accompagner. Quel est ton parcours, ta formation pour en arriver là aujourd'hui Alors, donc euh, moi, j'ai été euh, trois ans euh, à Angers. Puis trois ans à Caen, j'ai enfin terminé par mon stage de diplôme supérieur du notariat à Argentan, où j'ai rencontré ma future associée. Donc vous êtes deux ici On est deux et on a dix personnes, dix collaboratrices. Ok, Une belle petite entreprise. Quoi. En effet. Ok. Quelle qualité il me faut pour faire ton job Mais Pour faire notre job, il faut être à l'écoute du client, il faut avoir un peu d'empathie quand même, et puis être surtout bon conseil pour eux et à leur service. Et avoir une marinière, ou c'est pas obligatoire Ça, ben. c'était un petit signe pour toi. <rire> Merci. Bon, alors on signe Allez, je t'en prie. C'est le grand jour. Ok. Ici Je t'en prie. Donc tout est numérique maintenant Tout à fait. On est connecté à la ville comme à la campagne. Te voilà propriétaire, Jerry. Félicitations. Merci, Hélène. La négociation est quelque chose de moins courant en ville. Donc moi, je fais essentiellement des ventes. Ni l'un ni l'autre, office notarial. On peut tout à fait travailler dans le notariat avec des niveaux très différents. Il n'y a pas que des bacs plus 10 dans le notariat. On a besoin de tout le monde. Bagnol de Lorne, j'ai un bureau à Bagnol. La prochaine fois, je t'emmène signer. Alors Plutôt minute, bien entendu, c'est le cœur de notre métier puisque c'est comme ça qu'on appelle les actes que nous conservons. Pas pour mot, mais après le boulot. Merci, Hélène, pour la découverte de ton job de notaire. Eh bien, avec plaisir. Écoute, te la voilà propriétaire, mais ce n'est pas tout à fait fini. Ah bon pour que ce soit officiel, on va aller publier ton acte. Et comment Eh bien, tu vas aller rencontrer une formaliste. Formaliste Alors, moi, je ne connais pas du tout ce job, mais je vous invite à le découvrir au prochain épisode. Bon, dis-moi, Émeric, euh, les rayures, tu as fait exprès, c'est l'office de, de la marinière ici, ou pas pour toi, <rire> effectivement, c'est. C'est sympa.